Voilà, on arrive, hein, vous reconnaissez sûrement l'endroit. On arrive, là, a, euh, ils ont enlevé le barrage, donc on arrive euh, au rapide. Là, on a eu beaucoup de, de flottes la nuit passée, là, 40 mm, au plus vieux Et. Bon, on arrive, enfin. Hein, quand même, euh, très bel endroit. Alors, y il avait, y avait le barrage qui était. Euh, Oh, voilà, notre chalet préféré avec euh, la fontaine pour s'abreuver. On va pas se gêner malgré la mousse, hein. Yes! Très bien fait, donc... Euh, chalet qui date quand même de 20, 28 ans maintenant, avec... Euh, où c'était été refait, un hein, sous bassement. Pas d'accès. Et ce fameux talon qui, qui donne aujourd'hui, qui donne, qui donne, qui donne. Après ces 42 mm d'eau. Il y a 12 heures de ça, hein, c'était 3 heures du matin, il euh, a dû passer. On était quoi, en juin, mi-juin 2020 Voilà, il n'y a, a plus le. Il y avait ici hein, une, une écluse, je ah, et, et on y est. Hein. Magnifique. Bravo. Ben voilà, à la prochaine, hein, merci. On va on va essayer de faire le tour.